bonjour euh, mes chers élèves de c1 bienvenue sur votre chaîne je Connect tv alors aujourd'hui je vais vous expliquer clairement quelques euh, questions de premier contrôle contenu de français ou des exercices écrits pour ce deuxième semestre mars 2023 alors euh, vous avez donc euh, langue à 20 points n'oublie pas vous avez aussi euh, ce qu'on appelle un texte avec des questions. Mais le plus important pour moi, c'est l'angle. Pour avoir 20 points, suivez avec moi. Première question. Première question. Bien sûr, de grammaire. On vous demande de souligner. Souligne le sujet du verbe. Et remplace le, ça veut dire remplace le, euh, le, remplace le sujet par un pronom convenable. Lorsqu'on parle des pronoms personnels, ils sont quatre normalement. Il et elle, il avec s et elle avec s. Il et elle c'est singulier. Il et elle avec s c'est pluriel. Mais uniquement c'est deux. « il » pour le masculin, « elle » pour le féminin. On a 10 exemples. « La mer est calme aujourd'hui. » Où est donc ce sujet du verbe Et quel est donc le pronom convenable qu'on peut le remplacer C'est ça ce qu'on cherche. Alors vous avez donc ces 10 exemples. Il vaut mieux de chercher la bonne réponse. Après, partie de conjugaison. On vous demande de conjuguer ces verbes très usuels que vous connaissez tous. Être, avoir, aller et faire. Et pour cette interrogation, j'évite deux verbes. C'est le verbe dire et venir. Alors, il faut apprendre par cœur ces quatre verbes. Être, avoir, aller et faire au présent. Après, côté orthographe, je place les mots dans le tableau. Vous avez ici la richesse, la ficelle, la maîtresse, un poli, le timbre, le train. Alors, vous avez ici un tableau de quatre colonnes avec euh, la fin des mots S, L, 1 et alors, chaque mot, vous devez le placer dans le tableau. Ici, vous avez de place. D'accord Aussi, ici, vous avez de place. C'est ça. Alors il y a la richesse où je peux le mettre, la ficelle, la maîtresse, un poli, le timbre et le train. Alors je dois tout simplement placer chaque mot dans le tableau. Après, on a côté de coloriage. Je colorie la fin du mot qui convient. On a la fille, mais est-ce que c'est L ou S ou La même chose ici, c'est la même chose. Vous avez donc ici trois choix. Vous choisissez bien sûr la meilleure. Je classe les mots dans le tableau. Je vois la lettre S. J'entends C et j'entends Z. Alors, il vaut mieux de lire correctement les mots. Et les placer dans le tableau. Il y a des mots où j'entends le sens C. Il y a aussi des mots que j'entends le sens Z. Par exemple, ici, cuisine, je dois mettre ici. Puisqu'il y a le sens Z. Mes pansements, non? Je vous c'est ici. J'entends C. Le, c Et bien sûr, vous avez donc euh, production d'écrit. À des points. Je complète les phrases avec les mots de la liste. Je ne veux pas vous montrer des phrases, mais j'explique uniquement ces trois. Bon, vous connaissez tous les médecins, celui qui soigne des malades. Télévision. Vous avez une télévision chez vous. Une télévision se forme d'un écran et chouette c'est un hibou c'est parmi les animaux de nuit et raconte ce que font les enfants dans cette image je mets en ordre les mots pour construire les phrases je raconte d'abord oralement d'accord cela, euh, cela m'aide bien sûr à avoir une idée Regardez ici un, un, une image pour avoir une idée de ce qui, ce qui se passe ici. Voici les personnages, ce sont des enfants qui jouent dans, dans la forêt, par exemple, plein de la nature. La saison, c'est la saison du printemps, je crois. Alors, raconte ce que font les enfants dans cette image. Je vous aide, bien sûr, euh, à mieux décrire hein, ce qui se passe ici. Et je mets en ordre les mots pour construire les phrases. Je ne vais pas vous montrer des mots. Pour ne pas avoir une idée en avance. D'accord Mais il faut tout simplement avoir un sens. On sait déjà que la phrase commence par une majuscule, se termine par un point. Et les mots sont en ordre pour avoir ce qu'on appelle un sens. Et à l'aide de l'expression orale, vous aurez bien sûr... Une bonne et meilleure note à la production d'écrit qui a des points. Je complète les phrases avec les mots de la liste. Vous connaissez maintenant chouette. Chouette, c'est un oiseau comme un hibou. Télévision, c'est un appareil qu'on peut trouver chez nous. Ah, il y a des dessins animés, des dessins animés dans la télévision, des informations de la météorologie. De la météo, des émissions, de belles émissions. Et le médecin, celui qui soigne des malades. Voilà. Euh, je te rappelle. Première question, je souligne le sujet du verbe qui se place normalement à la première place. Je souligne le sujet du verbe et je remplace euh, ce sujet. Par un pronom personnel, vous avez ici deux choix, soit il ou elle. Il, troisième personne du singulier au euh, masculin, et ici, troisième personne du singulier au féminin, d'accord? Il faut distinguer entre ces deux. Je remplace le sujet du verbe, soit par il ou par elle. Ici, la conjugaison, vous avez donc euh, l'occasion d'apprendre par cœur, pour ne pas avoir du faute être et avoir et aller et faire côté d'orthographe vous avez ici trois questions variées pour ne pas vous embêter plus alors ici vous avez donc le choix entre ces euh, vous avez donc euh, les mots ici il faut remplir dans le tableau, suivant, bien sûr, euh, chacun, euh, la fin, de, de la fin, la fin du, du mot. Voilà, il y a S, il y a L, il y a 1, il y a etc. C'est la même chose ici, mais il faut colorier la bonne réponse ici. Il faut choisir la fin du mot qui convient. La fin du mot, soit L, soit S, soit être soit 1, soit 1, soit 1, soit 1, etc. Et je classe les mots dans le tableau. Je lis d'abord euh, les mots. Et il y a ici, par exemple, trois mots. Par exemple, soit trois ou quatre, pas exactement. Il y a des mots que j'entends C, il y a des mots que j'entends Z. Et production d'écrit, vous avez donc deux questions simples. Je complète les phrases avec les mots de la liste. Et à l'aide de l'expression orale, j'aurai une idée de ce qui se passe ici. Raconte ce que font les enfants dans cette image. Et après, je mets en ordre les mots pour construire les phrases. Vous avez donc euh, trois phrases ici. Et il faut ranger les mots en ordre pour construire des phrases correctes. Qui commencent par une majuscule et les mots se terminent par un point et les mots sont en ordre pour avoir un sens. Voilà, c'est tout pour le moment, maintenant vous avez donc une idée pour euh, ce premier contrôle continu du de français des exercices écrits pour deuxième semestre mars 2023. Merci et à très bientôt et bon courage pour le contrôle.